L'argent peut être un frein ou une motivation, un achat trop coûteux, trop impliquant ne pourra aboutir sans une bonne justification. Le client pense aux économies qu'il pourrait faire, il faut alors le convaincre de l'intérêt de cet achat, bien que coûteux. Transformer un achat en investissement est toujours mieux, le client n'achète pas, il investit. Il faut donc qu'il trouve un intérêt certain à l'objet, et que celui-ci vaille le coup de dépenser cet argent. Les clients recherchent également l'économie être réfractaire sur le prix initial dans le but d'obtenir une remise, un petit geste commercial permet souvent de déclencher l'achat et déculpabilise le client face à celui-ci. Enfin, il y a l'opportunité de la bonne affaire, un produit en réduction, pas trop cher, déculpabilise également le client. À vous de lui faire comprendre que cet achat-ci, c'est la bonne affaire.